m'a toujours parlé là ouais. journalisme yo, pas fatigou ouais. lili pas fatigou t'as lili lili pas fatigou les âges et pas et e, e, e, e, journaliste et mon et pas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 L'al tombe en bas mais moun sa yo, eh bien m'bab bon motif m'nangade yabra chaud, tical, patical. Et maintenant pour ça qui concerne bilan. N'a di protection civile, li même li fait quoi euh, gen 20 moun ki pè di la vie yo nan batailles bataille kwa de mission. Euh, Santo tout ça, hum, est-ce que c'est vrai? Parce que genye de cadavre qui calcine, genye de moun jusqu'à présent yo po kowe, yo pas kon si yo moui ou pas.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 Ministre de la Défense, chef de police, premier ministre, font gens pour nous taper une flotte de police qui va camper dans la zone matin, midi et soir. Et nous-mêmes, nous avons des santé rapides, rapides pour une délégation à l'Opéra Mounio, bien rapide, Nous des santé, il dans de parce que nous avons des dimanches qui beaucoup bien, qui beaucoup manger, qui n'a un qui est en d'un et qui voulait sortir. Bon, et hier soir, pour arriver à la séance, hein? la police qui était l'IA, et puis, Badri, 400 marozos, j'ai envahi tout le monde net. Ils ont envahi à travers du feu, des coups de balle, en pile et des victimes, grand monde en mou, otage,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 et victimes dans tous les la population plus victimes. Parce que les la police les n'a ils retiré les gens Ils ont retiré les ils ont couru, ils ont gagné dans les papiers. Parce que les papiers, tous les deux ils ont emmené les Parce que les milliers de ces ils ont commencé à voler dans les à prendre des motocyclettes, prendre des mm -hmm. ka...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 On l'autre matison qui vient là. Et là, par exemple, nous venons côté, nous tout connaissons qui s'apporte Port-au-Prince, représenté pour pays pour nous pas le département l'ouest là. Et pour nous, il y a des matisons qui sont Et puis pour nous venir nous encore, il y a l'autre canard qui est bloqué. Pour nous on l'autre comment à l'autre navire qui est bloqué. Ça veut dire que nous venons nous côté, nous ne Port-au-Prince, là nous joindre côté, il y a seulement un coup. Et non pas qui y sont. Nous pas faire nous sommes.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 Hmm. et c'est notre face aujourd'hui a plus gros problème de bagages d'après a monté une série de pour avoir série de zones et caissant y a tout Vous une série de l'école mm -hmm. a gros sur bouquets là pour stratégie là et, pi, le, sa, sa, tout, pa, mm -hmm. et ça tout va fonctionner et c'est ça qui grave là mm -hmm. au cas quoi des bouquets dans zone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 bien des jours nos zones quoi de bouquet et de temps en temps ils nous toujours partagés bilan mais les ça sont situations son, situation son, son de tensions que au niveau de la police même que nous eh, avons fait tout ça en capable pour que eh, nous permettre l'autre de retourner et nos zones -là. et gagner et cinq dames qui déjà pour petit, qui et,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 et DGA, encore la KLI, chaque jour, il est toujours la KLI. Et c'est le DGTO qui va arriver et, et, et on, on, on, on, on accepter en deuxième résidence. En deuxième résidence, donc il est toujours être la KLI oui, de Justement, ouais. mm -hmm. Alors, Jean-Doulan, moi je m'appelle pour la police. Bon, c'est certain, depuis l'OPH, je est toujours et, et à Ménin et je suis toujours un support et, et FADH,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 Mon y a une autorité de ce a besoin. pour yotier dans prison. a des communes pour tirer Mais c'est ma Si on ne pas faire tout, si on ne faire tout ce qui a On pas faire, tout, ne faire, tout, ne faire Parce que un Et manger, je ne sais pas manger parce que je suis tellement paix. Je suis que je à gauche, tout le monde est en paix. Mais je problème pour tirer ici. Mais le 9000 emisier, il 4 millions de gens. de temps Chaque jour, il y un petit. Depuis bal, temps, Depuis le temps, le temps, le temps, le le monde, Et comme ça y un petit. de temps parler de Maxoni, les journalistes, de Maxoni. Maxoni sont je suis millions de millions voilà, de ce domaine, nous, nous, nous avons de temps, nous de millions de millions de millions de pas de millions de millions de nous de millions de Nous de nous de millions de Nous de millions de millions de de Et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 Côté nous, il a pas de dire, non, un grand chef pour non, Il a pas nous, il n'y a pas nous. Il a nous il nous. pas nous pas de il a pas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 Ils pas dans la rue, ils ont prison. Comment ils prennent ça? de ils prennent balle. Tout le monde cap, cap, vole, voix, Ils prennent un ils ont, fait tête ils ils ont un ils là, ils prison. Et autorité, elle Si n'importe quel, il de samedi, si, si à tué. Si France, elle est pour tuer, elle peut pas tuer. Si le commissaire est gouvernement pour tuer, ne peut pas tuer. Si le justice est pour tuer, elle tuer. Si le DAP est pour tuer, elle pas tuer. Vous comprenez Si le DT, la police est pour tuer, elle pas tuer. Mais pas dans ma parole avec nous, je fais tout le monde en confession. Là. Vous comprenez Les gens pas il ne pouvez pas Et vous mettre la troublage. Il n'y a pas les Paul le oui.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 Comme nous avons fait une combinaison pour nous tirer, l'autorité est la qui fait pour nous Maman, papa, mari, mari, Pour nous tirer, faut craquer tout à nous tout c'est pas billet, les je un pas problème pour nous monsieur. Ou nous-mêmes, nous chaque jour. Je dis 4 millions 4 millions de pour nous 4 millions pour nous Je 4 millions de personnes pour nous 4 de personnes pour nous Je dis pour nous nous Je nous Je nous de il ne faut pas mettre en il faut pas mettre en faut pas mettre bâton, faut pas roche. Tout qui la prison, yo, gros qui fait dans la prison. yo, un jour, des gros combinaison fait. Je ne sais pas, monsieur, la la justice pour qu'on vous ne pour pas Parce que a dit me c'est Je il dit, bon, je ne sais pas ça, monsieur, qui et vous qui pour tout Vous la à Vous la zone à manger. Vous avez pris la à la zone à Vous avez pris la zone à manger. Vous avez pris la à la à manger. Vous Vous à en à Vous mettez à l'écoute il y a quelqu'un qui chaque jour. que vous est qui est-ce qui qui est-ce qui Vous qui est-ce qui qui est-ce qui qui qui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 c'est la ça je dis c'est les dates. Comment monsieur? Ah mais comme nous voulons ouais. Côté ciel à passer pour terre côté terre à passer pour ciel. On ouais monsieur. On ouais. Non mettre bâtiment et puis ne met lui